gang on est de retour avec la lumière Vipar Spectra XS1000 superbe petite lumière à superbe budget regardez moi le travail et oui ça pousse dans mes deux galons on se rappelle qu'on a le glouki numéro 1 en avant en arrière en avant sur le côté à droite le Glouki numéro 2, c'est mes deux plus gros plans en avant on a le pinkush numéro 3 et le Gorios ghettos numéro 3 j'ai ajouté une fan j'ai aj aj ajouté aussi un petit euh, thermomètre qui indique l'humidité et qui m'indique qu'il fait beaucoup trop chaud dans cette tente écoutez, on fait son possible Beaucoup de difficultés avec le pinkouche, numéro 3. Euh, je sais pas. Il boit mal. Euh, j'ai l'impression que je donne trop d'eau. Puis à un moment donné, je réalise que non, j'en ai pas assez donné. Donc. Euh, pas évident que le pinkush, là, j'ai un peu de misère. Les autres plants, là, on peut voir là. Les feuilles là. sont euh, horizontales l'idéal j'ai lu à certains endroits que les feuilles horizontales c'était le moment où est-ce que la plante était le plus de bonne humeur mais certains diront quand les feuilles sont un peu plus vers le haut donc ça arrive des fois que mes feuilles sont un peu plus vers le haut comme un peu en, en prière là, prayer euh, là si vous vous demandez pourquoi il y a des poils de chat un show vient de rentrée. C'est quasiment un live. Hey man, d'ici, bro. Allez, sort, sort, sort. Et voilà. Vous faites partie de ma vie. C'est ça mon quotidien. Donc la vie par Spectra. Présentement je l'ai mis entre 50 et 75, donc à 62 d'intensité. On va essayer de voir avec le zoom. Et voilà, entre 50 et 75 euh, je compte je compte je compte mettre mes plants dans des euh, 5 gallons éventuellement on sait que c'est toutes des plans là, euh, femelles, donc il n'y aura pas de problème avec ça, je vais pouvoir euh, couvrir euh, ma tente qui est une 3x3 Et on sait que la lumière Vipar Spectra XR1000 c'est pas fait là, pour une 3x3 mais plus euh, pour optimiser la lumière, c'est vraiment une tente 2 par deux. mais encore une fois, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ma tente est un peu trop grande, filtre au charbon, extracteur d'air, avec mon tuyau qui envoie ça à l'extérieur, dans la pièce, et c'est pour ça qu'il fait énormément chaud ici, énormément chaud, 30 degrés. 52% d'humidité. Enfin, je l'ai mis au sol. Elle est un peu grosse là, pour euh, que je l'accroche. Peut-être qu'éventuellement, euh, je vais être obligé d'investir encore et encore et encore pour améliorer la température, l'humidité, l'environnement de mes plantes. personne me demande qu'on coûte un kit pour faire pousser ça dépend toujours de l'investissement que vous voulez mettre euh, avant tout il vous faut un déshumidificateur donc à partir de là euh, c'est un gros montant si vous avez par contre une petite lumière peut-être que ça fera pas assez d'humidité là pour être obligé euh, de vous procurer un déshumidificateur une lumière, on peut avoir ça là, pour 200$, une lumière LED de superbe qualité. Euh, une tente, combien qu'on peut avoir pour une tente Des tentes, là, j'imagine, à 125$. Ensuite de ça, c'est vraiment là, le filtre au charbon avec euh, l'extracteur d'air. Ces deux morceaux-là, euh, je vous conseille d'aller sur Amazon. Plusieurs prix. plusieurs prix. Ça, ici, c'est un 4 pouces de diamètre. Donc, euh, regardez ça sur Amazon. Euh, c'est combien ça 150 On peut avoir ça, je pense, pour 100, 125 encore. 150. Donc, 150 pour ces deux morceaux. Une lumière, on peut avoir ça là, pour euh, 175. Mettons 200. Et on est transduit à 350. Plus une tente, mettons qu'on a payé un peu trop cher pour tout le reste, Donc, mettons une tente à 100$, on va à 450. Donc, comme je vous dis, 450, rajoute une fan, une fan de qualité, là, euh, on va payer 20$ pour une fan de qualité. Et puis un petit, petit truc comme ça, j'imagine, euh, ça ne doit pas être donné, Deux vendre ça à 10$, 5$ peut-être, 2$ à moi, j'imagine. Donc, j'imagine pour 500$, là, euh, on peut s'en tirer. Euh, mais là, regardez, ça, ce tuyau-là, je l'ai acheté à part. Euh, je n'avais acheté un, un super long, donc j'ai pu l'utiliser pour deux tentes. Ensuite de ça, il a fallu que je m'achète euh, du tape électrique. Donc, c'est des petites dépenses comme ça qu'on ne pense pas. Donc, ça peut monter là aux alentours de 500$ pour une petite tente 2 par deux. Pour vous procurer une lumière de qualité. Et une dernière chose. Une dernière chose qu'on a complètement oublié, les nutriments. Euh, je vous suggère de ne pas trop investir dans les nutriments. Euh, c'est plus du marketing qu'autre chose. Les nutriments, c'est tous pareil. Les plantes mangent la même chose. Euh, c'est vraiment... Euh, moi, vous savez, j'utilise psycho-nutriments. Et j'envisage d'essayer Remo. Et euh, éventuellement, peut-être... Cross, cross Salt Cross Palp Je ne sais pas trop Vous connaissez les produits de Root Base Ce qui m'intéresse beaucoup beaucoup. Euh, je me demande si les produits de Root Base On peut utiliser ça pour la terre Ou c'est seulement là, pour l'hydroponique Non, je pense qu'on peut L'utiliser aussi pour la terre hein? Donc si vous ne connaissez pas Root Base Allez sur son Instagram R-O-O-T-B-A-S-E un Québécois, euh, le meilleur Québécois au Québec pour faire pousser du cannabis. Root Base. Le deuxième meilleur Québécois au Québec, allez sur son Instagram, terps.hunter T-E-R P-S.hunter Allez voir ça. C'est mon Master Grower préféré. Donc euh, j'aime quand même l'évolution euh, de mes quatre plans sous ma lumière, Bipar Spectra XS 1000 avec une superbe finition, vous voyez comment j'aime la finition, ça ici le petit moteur là, ici c'est un peu chaud, ça on peut pas trop le flatter, donc on donne un pouce à la vidéo on écrit un commentaire et à la prochaine vidéo, ce qui va arriver, c'est que je vais plier mes plans comme ça. Là. Je vais les plier. Euh, je suis pas rendu à l'étape dans ma vie où -ce que je vais les plier vraiment fort, les twister. Je sais qu'il y en a qui font ça. Je vais plutôt faire du low stress training. Je vais accrocher ici là, euh, des tiges de métal avec du rubber vert, là, vous savez. Et puis je vais pencher mon plan comme ça. Je vais euh, l'accrocher comme ça et puis euh, les autres tiges là, vont pousser dans l'autre sens. Et puis de l'autre côté, je vais le réattacher. L'autre aussi, je vais le pencher comme ça. Ça va donner la chance à d'autres tiges de pousser. Et avec mes gans, ici, j'aime ça avec mes gans. Il y en a qui font, qui percent des trous. Euh, moi, là, j'utilise ma gans pour tout euh, accrocher ça. Et je trouve ça... Formidable, formidable. Donc, regardez là mes plans parce que aux prochaines vidéos, ça ne sera pas la même image. Je vous le dis tout de suite, ils vont être encore dans les deux galons. Mais il va avoir du low stress training et j'imagine que ça va être en vidéo. J'imagine que ça va être en vidéo. Donc, allez voir les rabais là, de Vipar Spectra en bas dans la description. Vous avez un rabais avec Winman, vous écrivez le code. Et ça va être très cool. Viperspectra Spectra XS 1000. Ciao, gains.